Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Bani, votre consultant de business. Alors les amis, je fais rapidement cette vidéo parce que, Dieu merci, c'est maintenant que je réalise euh, le gros problème qu'il y a actuellement avec le piratage des comptes Pétrompé. Les amis, j'ai un, un partenaire, un, je ne sais pas si c'est un de mes chiots, qui s'est fait pirater 18 de ses comptes euh, pétrompés. Regardez bien euh, avant de se lancer vraiment dans le vif du sujet euh, rapidement, euh, je vous invite à vous abonner, abonnez-vous rapidement, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes autres vidéos alors on entre dans le vif du sujet, chers amis vous remarquerez que vous avez reçu un mail vous avez reçu un mail euh, qui n'est pas de Pétrompé regardez bien la différence, avec Pétrompé vous avez euh, vous avez n'est-ce pas le nom de Pétrompé qui vient comme un euh, nom du mail et est écrit no reply no reply donc le l'initiateur du mail ou alors l'expéditeur du mail vous allez voir là no reply petrompé.com alors ici vous verrez que vous avez tous reçu la plupart vous avez reçu parce que je pense qu'ils ont piraté la base de données de petrompé je sais pas comment ils ont eu les adresses emails de tous ceux qui ont souscrit à petrompé et tous les souscripteurs de petrompé reçoivent ces mails euh, de guimedes Siza ». C'est un Congolais, c'est un Congolais qui vit en Congo, au Kinshasa. Je ne sais pas pourquoi ces gens-là doivent. Mais excusez-moi mes frères Congolais, euh, c'est juste euh, que c'est énervant tellement. Même les Camerounais veulent. le sien. Bref, Goumeda Ziza, c'est un Congolais. Je sais que c'est un Congolais. Pourquoi? Parce qu'il a euh, ce réseau de braqueurs ou de scammers ou d'anarches, de hackers ont euh, bloqué 18 comptes. C'est-à-dire qu'un se connaît dans votre compte et que votre compte n'a pas encore. De double authentification Alors ils vont l'activer pour euh, Ils vont activer votre double authentification Changer votre adresse email Et bloquer votre compte Et vous demander des rançons Voilà Donc vous allez remarquer C'est ce qui attire mon attention Parce que la première fois je vois Clem, Je prête pas attention Je clique sur claim Et bam Vous tombez sur PetronPay Invest Invest.com Regardez bien Ils ont tout euh, copier des pétrompés. Et ce genre d'email s'appelle le phishing. Pour ceux qui font dans l'informatique, c'est le phishing. Ceux qui ne font pas, vous allez comprendre. Phishing, c'est de la maçonnage. C'est le fait de euh, lancer euh, un mail, d'écrire un mail, dans le but, n'est-ce pas, de récupérer les identifiants, de vos identifiants personnels, vos informations personnelles. C'est pourquoi vous allez remarquer ici, quand vous tombez sur ce faux site, vous n'allez pas prêter attention à regarder que ce n'est pas pétrompé. Point com, mais pétrompé inverse, vous allez croire que c'est pétrompé. Pourquoi Parce que ceci va vous tromper. Mais moi, qu'est-ce qui fait en sorte que je ne tombe pas dans le pied C'est que quand je clique ici, généralement, sur mon compte, si c'est pétrompé, ça me propose directement mon username et ensuite, je tape mon mot de passe. Alors, je tape ça. Ça m'a fait ça deux fois. La première fois, je dis, mais... Après, je prête attention. Quand je lève la tête, je dis, et qui C'est même quoi Je regarde, je vois pétrompé inverse. Quand je reviens dans les mails, je dis, mais qui a même envoyé le mail je vois, ces gourmets là et que ça n'a rien à voir. C'est même pas pétrompé. C'est un truc là. Et puis voilà, il vous envoie, ça vous dit Clem. Et puis tous ceux qui vont cliquer sur Clem pour gagner 175 dollars, mes amis, c'est les 175 dollars de votre suicide. C'est-à-dire, vous êtes en train de vendre ou alors de partager vos informations personnelles. Et ces gens-là gaillardement vont se connecter dans votre compte Pétrompé et vous volez votre argent. Vous, vous et vous faites bloquer vos comptes et vider vos comptes. Vraiment, c'est une alerte. Je vous je, je, je, je exhorte à partager au maximum parce que ça m'a fait mal. Quelqu'un qui perd 18 comptes Pétrompé, ça fait mal. Et lui et ses fiels et tout le reste, ça fait mal. Arrêtez, ne cliquez pas sur ce mail. Ne cliquez surtout pas sur ce mail qui n'est pas de Pétrompé. Pétrompé, pour le connaître, il écrit Pétrompe et vraiment, c'est toujours un no reply et non. Et vous voyez, c'est une adresse professionnelle pétrompe.com. Et sachez qu'il ne peut pas avoir deux noms de domaine pour deux personnes différentes. Voilà. Donc vous voyez que c'est Pétrompe Invest. Donc attention, les amis. Stop à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à scam et pour les vol de vos informations. Et toi, mon frère, qui te demandait comment ils ont fait, en fait, voilà comment ils ont fait. Tu as certainement cliqué sur ce mail-ci tu as certainement fait l'erreur de cliquer sur Clem et voilà, euh, pardon, tu as certainement fait l'erreur de cliquer sur ce mail-ci, voilà, pour, euh, voilà, et c'est comme ça que tu t'es fait pirater ton compte, voilà, les amis, j'espère que la vidéo, si vous aurez aidé, s'il vous plaît, partagez ça à vos fioles pour qu'ils ne tombent pas dans le même compte et surtout, écrivez au support de Pétrompé, envoyez-leur cette capture de mail pour que ils sachent que vous vous êtes fait scammer et qu'on vous restaure vos mails avec une nouvelle adresse mail. Donc allez-y les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Surtout, n'oubliez pas de liker. Euh, Cliquez surtout sur la cloche de notification qui va vous aider à recevoir toutes les notifications de mes vidéos. Et surtout, de ne pas manquer ce genre d'alerte. On se dit à très bientôt. Vraiment, ça urge, ça urge, à urge. Partagez, partagez. Scam, alerte, trompé. Scam, alerte, on a... Euh, pirater, On a dupliqué le compte de Petrompé, le site de Petrompé. Et vous voyez que ce n'est pas Petrompé lui-même, c'est Petrompé Invest. Attention, ne rentrez surtout pas vos informations. Attention, prenez toujours la peine de regarder ici. Ce n'est pas Petrompé Pincom, mais c'est Petrompé Invest. C'est des scammers, c'est des arnaqueurs, des hackers pour pirater vos comptes. Ok, les amis, j'ai assez parlé. C'est que je suis tellement énervé. Vraiment, j'espère que cette vidéo va t'aider. A très bientôt. Ciao, ciao. Chào chào.